On est à Manigo, dans les Aravis, pour un stage de préparation avec le groupe France euh, Ski Alpinisme, euh, qui regroupe les, les meilleurs coureurs de, de la saison dernière, qui ont brillé en, sur le circuit Coupe du Monde et au championnat d'Europe. On est sur un stage de fin de préparation générale et ce stage là en fait c'est le, le début du travail qualitatif. Donc on est sur, sur des intensités spécifiques et on vient travailler et sur des, des zones d'intensité vraiment euh, spécifiques et identifiées et euh, sur de la technique pure où on vient, chercher, euh, on vient commencer à chercher les détails techniques. L'idée c'est vraiment d'amener une très grosse charge d'entraînement et pour réussir à amener ça, on a besoin d'une récupération optimale, d'être dans un lieu qui est idéal pour ça, avec un vrai moteur qui est, qui est la passion et la pratique de la montagne au centre de ça pour qu'il n'y ait aucune lassitude, qu'il soit content d'être là. Et, et on a plusieurs intervenants extérieurs qui viennent permettre d'assimiler la charge. Sur ce stage-là, on a fait du ski-roue où là on vient chercher vraiment de l'habilité technique, donc des détails à différentes intensités, et on vient faire derrière un, un feedback vidéo pour, pour améliorer euh, la technique pure. On a fait du vélo, où là le but c'est vraiment euh, du foncier, tout comme la marche bâton. Et puis on a, on a fait aussi euh, pas mal de séances spécifiques à pied sur différentes zones d'intensité, où là vraiment l'intérêt c'est euh, des développements d'habilité physique. La suite là pour, pour les athlètes c'est d'être sur, sur vraiment l'entraînement chacun de leur côté pendant un mois, un mois et demi. Et puis après on se retrouvera à Tigne dans le mois, fin de mois du, du mois d'octobre pour, pour entamer vraiment l'entraînement sur l'esprit. On prend les saisons les unes après les autres. Là, cette année on aura un circuit de Coupe du Monde avec une nouvelle épreuve, le Relais Mixte, qui sera une épreuve olympique, avec plus de sprint qui sera la deuxième épreuve olympique aussi avec toujours des épreuves individuelles et vertical race. Donc on va essayer de confirmer les bons résultats de l'année dernière où la France avait, avait brillé dans toutes les disciplines et, et pour les deux, les deux équipes hommes et femmes. Donc on va concrétiser et puis continuer le travail, mettre des choses en place pour élever le niveau et se préparer au mieux pour, pour les JO de 2026.